Quelles que soient les difficultés que je suis en, en train de traverser, c'est le fait qu'il me, me rassure de sa présence. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, à chaque fois que j'ai traversé une certaine difficulté, euh, c'est là où il s'est le plus manifesté. Donc, il me rappelle à chaque fois, donc, euh, quand tu traversais cette difficulté, est-ce que je n'étais pas avec toi quand tu traversais cette difficultés, qu'est-ce qui s'est passé à la fin Donc, ce n'est pas euh, maintenant cette difficulté que tu es en train de traverser euh, pendant ce temps-là que je vais te laisser. Donc, j'ai toujours été avec toi. Je le serai toujours dans ça. ça c'est quelque chose qui me, euh, qui, que, que j'aime le plus, en fait, euh, en Dieu. Le fait qu'il soit vraiment toujours là et qu'il me rassure. Donc, euh, voilà, c'est... Euh, l'assurance de sa présence avec moi à mes côtés dans, dans tout ce que je, je traverse donc ça c'est c'est c'est l'une des choses que euh, que j'apprécie que j'aime en fait avec avec le Seigneur et euh, dans le service j'aime bien euh, les moments d'adoration et de louange donc euh, passer du temps du temps dans la louange et l'adoration donc ça c'est c'est mon kiff quoi ça c'est euh, voilà, donc c'est pour ça peut-être voilà, que je suis dans le département et tout. Et euh, c'est. Chacun son truc, on va dire. Mais bon, moi, c'est vraiment le moment où je, je suis le plus. Euh, voilà quoi, je suis le plus euh, à l'aise, où je, je m'épanouis spirituellement. Je peux passer du mom des moments de, de qualité avec le Seigneur. Quand j'ai euh, voilà, mon instrument avec mon instrument. Euh, je joue bon, parce que, voilà, euh, dans ma famille, donc euh, d'où je viens, on, on passait des moments de prière et on, on est une famille de, de musiciens, je vais dire. Donc, tout coup, euh, les moments de, de prière étaient vraiment des moments joyeux, festifs et tout ça. C'était très intéressant. Mes frères et sœurs, chacun prenait un instrument et, euh, et ça, c'est quelque chose que qui me marque à chaque fois. et Vous savez, les, les trucs qu'on traverse en enfance, c'est des trucs, en général, qui te marquent toute ta vie. Du coup, à chaque fois que je, je reprends d un instrument et que je suis en train de jouer, je repense à tous ces moments-là que je, je, je passais dans mon enfance avec mes frères et sœurs, mes parents et tout ça. Et c'était juste des moments de joie, de paix, qu'on n'arrivait pas à expliquer, malgré le fait que... Effectivement, comme toute famille, on avait nos difficultés, on traversait des moments difficiles. Souvent, c'était difficile de, de boucler les fins de mois. On était une famille nombreuse et tout. Mais on n'a jamais eu de, de, de problème, je veux dire, malgré euh, euh, les faibles moyens qu'on avait. On, on avait toujours ce qu'il fallait. On n'a jamais manqué de rien, en fait. Et euh, ça, c'est quelque chose qui... Euh, qui me marque et me marquera toujours. Donc, cette joie et, et cette paix qui régnait dans la famille. Et euh, c'est grâce à ces moments-là de, de, de, de prière, de, ces moments de culte dans la famille, il y avait vraiment une, une très bonne ambiance euh, à la maison. C'est-à-dire qu'on euh, avait hâte de, de rentrer parce que... <rire> Ah là là, c'est fou quand j'y repense. Euh, <rire> J'aimerais vraiment <rire> revenir à cette période-là. Quand on était tous à la maison, c'était vraiment génial en général. Et, et moi, j'ai vraiment des, des, des frères et sœurs très. Il euh, y avait une, une très bonne ambiance. Y Il y en avait qui étaient très drôles, qui étaient comiques, ainsi de suite. Et euh, chacun racontait sa journée. Et c'était une occasion d'en de, rire, on riait des, des, des, même des, des choses assez négatives, on les transformait, finalement ça devenait quelque chose de rigolo. Et vraiment ça c'est quelque chose qui, qui m'a marqué dans la façon dont mes parents euh, m'ont éduqué en fait dans la vie chrétienne en, en famille déjà. Du coup euh, j'espère, euh, je voudrais vraiment vivre cette vie avec ma famille que ce soit vraiment euh, comment dire c'est la, la paix en fait c'est quelque chose qui euh, qui vaut mieux que tout ce qu'on peut avoir dans, dans, dans, dans le monde on peut avoir toutes les richesses hein, ce le qu'on veut mais s'il n'y a pas la paix c'est c'est je vous assure que c'est pas aussi évident c'est sûr que c'est c'est mieux d'avoir la paix et la richesse ça, c'est mieux. Mais euh, au-delà de tout, la joie et la paix, c'est quelque chose qui peut te faire oublier euh, certaines difficultés que, que que tu traverserais. Donc moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est sa présence euh, vraiment qui euh, qui me donne la paix et la joie. Donc, euh, quel que soit ce que je, je suis en train de traverser, j'ai cette paix et cette joie. Je suis euh, zen. Voilà.